Ouais mais par contre t'es balèze Tu veux pas de profil Mets toi de profil Non parce que lui il est tout congestionné, il vient de passer là comme ça Non vas-y arrête un petit peu Albino Je suis bien Mais toi comme ça, tu présentes Non, présente 3K Attends, que je me mette de face Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Finesse Fusion On est là pour faire des fusions Arthur il a pas suivi hein Il est, il est, il est, il est déjà fatigué, il a même pas encore fait, fait le en montage tu verras, ma, ma bouche elle est en playback <rire> On va vérifier On est là pour faire des fusions OK donc on se retrouve pour le duel de testo numéro 2. Celui-là c'est oui. celui qui va sortir après celui que j'ai fait. Ouais, c'est vrai. OK donc ça sera numéro 2, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué et tout ça moi je sors des exercices je suis rincé. Et euh, ben aujourd'hui on va avoir donc -Joe. Bon, on l'a déjà vu, on connaît ses PR, on connaît les perfs, ah. tout ça c'est bon. Contre Arthur, c'est ça C'est ça. Arthur Arturo Donc donne-nous ton âge, tes perfs. Là maintenant. <rire> je dis like, comment ça d'entrée de jeu. Alors Arthur, 21 ans, développé couché on a 130 1 RM, squat 180, soulevé de terre 210. C'est très propre. C'est mes max voilà. quand j'étais au top donc, voilà, On a essayé. Vous savez, de prendre des gabarits euh, à peu près euh, similaires. similaires aux nôtres. Au niveau des perfs, c'est pareil à peu près. Pourquoi qu'on vienne nous dire, vous avez pris des gens qui ouais. sont pas très bons en machin. De toute façon, ils vont le voir, le mec qui m'a affronté, il était ouais, trop chaud. Bête. Allez, voir le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu. Il m'a mis dans le mal complet. <rire> Et ça va se voir. Dans dans Vas-y, à fond. Ça va aller. Et niveau mensuration, tu pèses combien pour 1 mètre combien 1m73 pour 80 kg. Il est plus grand que moi. Non ah, Non tes pieds écartés, qu'est-ce que tu racontes ah Ouais c'est vrai c'est vrai. <rire> non, non, vraiment 1 m mais 73 mais il pas écarté, moi, je On va voir le, le médecin tout de suite, y'a pas un problème. <rire> 1m73, 80 kg. Voilà. Un peu plus lourd okay. que Didio du coup, pour que, Dido, un, un, plus peu moins kilo, que... Pas un peu moins de 15 kg, j'ai pas écouté. 80. Ah ouais, pas dans le même cours. Je fais 65 kg. Et, et évidemment naturel. <rire> évidemment, ça, ça se voit, il est naturel ouais, pour ouais. moi. Mais je compte bien m'entraîner jusqu'à ce qu'on doute de moi. Voilà, j'aime bien. Voilà, il a passé un de slogan. J'aime bien. Donc on va aller s'échauffer. Enfin vous allez vous échauffer, moi je vais bien me reposer parce que j'ai bien mérité. Chaud de refaire, On peut aller te faire foutre bien comme il faut, là. et euh, on va attaquer directement sur le bench. Ok, <rire> Arthur, euh, bonne chance. Que le meilleur gagne. intérêt de pas dire, faut le battre. Hein, il a trouvé sa gueule, c'est bon. <rire> Alors, on a eu un petit problème au niveau du micro qui était mal branché. Du coup, je vais en profiter pendant que vous voyez les séries de bench pour vous rappeler les règles du jeu. Donc, on aura du développé couché, du deadlift et du squat. La charge sera libre, ça veut dire que le participant peut choisir la charge qu'il voudra et fera un nombre maximum de répétitions avec 1 minute 30 de récupération entre chaque série. 3 séries, il faut juste soulever le plus de kilos possible par exercice. Sur le premier exercice qu'elle a développé couché, on voit qu'Arthur a fait 80 x 20, 70 x 20, 60 x 20 pour un total de 4200 kg. <médiculose> derrière, on aura Jijo qui va passer, qui va essayer d'adopter la même technique. Donc 80 x 20, 70 x 20, puis il fera malheureusement 60 x 13. Il partait confiant, il a sous-estimé son concurrent et forcément, ça lui a fait défaut. C'est ça, d'avoir trop confiance en soi. Donc, on termine avec Arthur, 4200 kg contre Jijo, 3940 kg. On se retrouve directement pour le soulevé terre en direct. C'est parti. Ok, donc ça. on est parti. S'il y a des rebonds etc on s'en fout. On s'en fout, le but c'est de porter lourd, on s'en bat les couilles du mouvement. Le but c'est que ça monte, je m'en bats les couilles. Ça s'arrête là. C'est validé si ça monte, point. Il tire avec son chibre, avec ce qu'il veut, tant que ça monte ça me va. 150 kg première série, il est confiant. Même moi j'ai pas fait ça, donc on va le laisser faire. <rire> Allez. C'est de lourd, je suis mort. Beaucoup à Joanie. <rire> On va mettre 130. Et douce. Let's go. C'est de l'eau. C'est du candy purer. C'est propre. Je suis surpris. Je suis très surpris. Je suis surpris. Mais en vrai, si je mets 130, je dois faire combien C'est Plus. Beaucoup plus. 1800 kilos d'entrée de jeu. C'est parti. Go. 10 12. C'est okay, ce que j'ai compté. Non, non, non, combien, compté. 10, il y a combien 130 je, sais, je vais mourir. À mon avis, hein, tu as perdu. Je te le dis direct, gros, pour moi, tu as perdu. On va essayer. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Bien. 120. Voilà, C'est trop <rire> bien joué. Vraiment bien joué. On est à 4800 kg de deadlift. C'est incroyable. Hein. Mais là, je la vois la différence. J'étais à 7000 je crois moi. Ah ouais Ah ouais ouais. Petite impression rapide. <rire> eh, écoute ça va. On profite un ah, peu du soleil. <rire> On profite du soleil, il a dit. <rire> il est mort comme moi de tout à l'heure. Il, <rire> il est KO. Non bah écoute, j'avais envie de me reposer. <rire> il non. est KO. Il est KO. Je le vois, il est bien transpirant, là, bien rincé. Mais il a géré. Donc lui il a mis 150 oh, cool. sur la première série, J'essaie de mettre beaucoup moins et faire plus de rep. <rire> il sait pas dans quoi il se lance. <rire> Mais là au sais. niveau du cardio, ça va être compliqué. Ah, moi je sais dans quoi il se passe. Hein. Va sur le tapis, c'est mieux. Quel jeu de merde, qui c'est qu'il a inventé ce jeu C'est vois ça le connard, va. Putain. Tu que ça alors que demain je dois faire des PR. <rire> Pouf, la 2000... stratégie était meilleure hein, parce que là on est déjà sur du, du 2300 kilos hein. la, la première t'étais genre à 1800 kg Ah mais là je me suis défoncé Et attends parce que là, si tu veux continuer à être... Euh, et voilà, il va faire un malaise, il va faire un malaise bagal, il a levé les jambes Il a levé les jambes, ouais ouais ouais Je connais la stratégie, t'es tout blanc, il y a où le sang <rire> Ah bah tiens, 21 reps, 100 kg Il y a 21 100... reps, kilos Ça lève les jambes parce que regarde, déjà il va faire un malaise bagal. C'est pareil, je te rappelle comment t'étais il y a deux semaines. Troisième série, tu veux un quick Non, mais moi c'est pas fini. Tu veux un quick, un McDo, un KFC Tu veux quoi Tu veux ouais, des wings On va les commander après. <rire> c'est plus optimal pour moins se fatiguer de mettre plus lourd, mais pas pour la charge. C'est ça qui est traître, c'est que. En fait, moi je trouve ça traître, c'est que c'est pas parce que tu gagnes à ce duel de testo, à un duel de testo que t'es forcément plus fort. Parce que c'est beaucoup stratégique. C'est ça, faut connaître son corps en fait. Très... Non, Et la muscu, c'est ça. Frère. Ouais, mais connaître ce que t'es capable de faire avec la charge que tu mets. Mais non, c'est pas comme ça la force. Non, mais là on parle pas de force, on parle de, du jeu. On parle d'arnaque là. Hein. On parle de stratégie d'arnaque. Du coup il va gagner avec la stratégie, je le sens. Tout à l'heure tu m'as dit j'aurais je n'aurais pas gagné si je n'étais pas stratège Ouais, le body. 3, 2, 1, go Une dernière, allez Et 20 Violent, violent. T'es plus qu'à 490 kg de lui alors qu'il te reste une série. Si tu dois prendre de l'avance, c'est maintenant. Attends. The il a dit est piqué. 4 repas sans kilos. 4 repas sans kilos, et, et, et c'est bon. Parce que moi bah je alors, fais une vidéo le... pour les abonnés. Il est où le que Fort Fusion y a où le Fort je sais pas quoi là Il marche les gars, regardez. Il y a un petit Fort Fusion, il est dans le mal. Allez, on y va. Allez. Prends de l'avance, prends de l'avance. La déterre algérienne et le mental italien. Ah, C'est de la fierté qui est venue ah, obligé, obligé. On le faire, on bon. 650 pas obligé, 6050 kg contre 4800 kg. En gros, là, il, il t'a mis 10 reps rep au squat à 100 kg d'avance. Mais, je sais pas <rire> s'il y a un état de faire du squat, là. <rire> Troisième exercice, le squat. DJ, 1000 kg d'avance, hein. c'est énorme. Là, c'est soit tu vomis, soit tu perds, c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, ouais, ça, ça s'appelle de... une remontada. Ouais, ça, c'est une vraie remontada. Bah, à tout ça. moment, il y a la contre-remontada. Donc, ouais, je vais montada. pas faire le mal, À hein. ah, tout <rire> moment, il y a la blessure, frère, et ça s'arrête. Hein. Allez, Arthur, en 10 kg, là. 15, les lombaires ils faiblissent et je le vois. Ah ouais. Allez continue, j'en en train de le dire. 16. Je vais plus s'arrêter. 22. Mmh. Vrai, je t'ai vu partir à 12, je pensais que t'allais t'arrêter. Je suis venu par ici. T'as rien lâché. Hein. 22 à 1540 kilos déjà. Les gars, vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo parce que c'est ouais. 70 kg sur la barre. Mais avec tout ce qu'on a fait, et je vous assure que même 70 kilos, ouais. plus de 20 reps, c'est énorme, c'est compliqué. De, de toute façon, essayez, vous prenez, par exemple, tu t'entraînes à 100 kg d'habitude, tu baisses, je dirais, de 20-30%, et tu tentes des séries très longues. C'est cardio de. Ah, c'est horrible. Là, deadlift fait... squat horrible. On fait pas semblant, les gars, là. Ah non, c'est pas. Pour l'avoir fait juste avant, j'étais vraiment pas bien à la fin. Ah oh, ouais. Voilà, en fait, si on, on s'est basé sur les RM, c'est pour essayer d'avoir des, des, des gabarits équivalents. Ouais, des mais similaires. Brides, ça ne sert à rien d'avoir une 1RM là-dessus. 3. Tu peux 2, venir à la maison, il y a ce qu'il faut. 1. Mais non, ouais, j'ai déjà ce qu'il faut. gros. J'ai acheté un kilo de viande, il faut que je les mange avant que je parte. J'ai un jour pour les manger, je vais tout manger aujourd'hui. 22. 23. Il casse la tête, il m'énerve, il veut pas se dire Bon c'est bon j'ai perdu, là il se donne un fond Eh là le... je te le dis, je vais être obligé de me donner il en train se la mettre, regarde il est mort, il est mort Il s'est barré <rire> carrément, il s'est barré, il est mort <rire> Mais il m'énerve, je sais ce qui m'attend après La souffrance Là, il veut pas s'inblouer 28, les gars. Les gars. Et rien que pour ça, mettez un pouce bleu, les gars. Parce que vraiment, il a fait une heure et demie de route. Et là, il se la donne comme jamais. Regardez-moi ça, vraiment... les gars. Là, il est vraiment KO, là, ça y est. Deux minutes de récup. Il devrait avoir récupéré assez. Là, il est parti dans une optique carisse. Aucune peine si tu perds, je te nique ta mère. Il n'y a aucune. Je crois qu'il y a plus de 20 secondes. Il a même pas récupéré, le pauvre. Il est encore KO. Mais je sens qu'il a la rage dans les yeux. C'est ta dernière série. Il a la rage. Allez, c'est maintenant. Tu veux baisser ou ça va Là, c'est trop tard, attends de repos. 9, 8, 2, 1, allez, donne tout. 1, 2, 3, tu vas te la donner, gros. Après un 4, ça m'énerve. Allez, 18, encore 2, 19, une dernière, allez, 20, yes. Elle ne veut pas lâcher. Continue à le voir. Il je dis rien qu'à le voir les gars. Il a tout donné. Il n'est pas venu pour rien. Si vous voulez participer les gars, en DM sur Insta ou sur notre Discord. Ouais ouais laissez-nous tranquilles. Je fais plus moi. Voilà. Moi je fais plus. va te faire foutre. C'est fou lui. Mais monsieur Dijo, À qui il reste que le squat. 3 séries. J'ai pas envie Sachant qu'il qu l'a donné vraiment fort juste avant. Hein. Il est même pas essoufflé là. Il est bien. Hein. Il a déjà récupéré. Hein. Oui ça y est. Ouais, il y a beaucoup cardio. Je sais pas ce qu'il prend mais il prend lui. Hein. Donc lui il avait mis 70 kilos là. Je mets 60. Ouais. Et le but c'est que je fasse 40 reps sur la première série. Parce qu'au total je dois faire 70 C'est compliqué 40 trèbes. Hein. Allez, une, allez, deux. J'ai dit 40. Et boum, 2400 kilos cash comme ça direct. C'est trop, trop cheaté ça. En fait, je viens de remarquer un truc, c'est que. Plus tu mets léger, mieux c'est. C'est trop cheaté, c'est trop cheaté. Ça, c'est trop d'escroquerie. Ah, Parce qu'en vrai, truc, en vrai, tu ramènes un mec qui est plus léger que moi, mais qui a un gros cardio, il peut me battre. De l'endurance musculaire. Grosse endurance, il me fume. <rire> mais après, il faut prendre le même poids. Il faut ouais, que les deux gars, aient le même poids. Ah, non, non, on va mettre la même charge prochaine Ouais, mais faut il faut que les, les... mecs, ils faut... il fassent le même poids. Ah oui. Après, il y a être plus gros le mec avec hein, à manger. Moi, j'y peux rien. Allez, 1. C'est 20, ouais, je suis 19 à 30, t'inquiète. 23. Bon, l'objectif c'était 20, encore 10 c'est bon. Alors, il te reste. 15 reps. 15 reps à 60. Heureusement, j'ai fait mes 3 reps en plus, là. Allez. Allez, 10 16. 17. Allez, c'est bon. Je te fais confiance. 16, ah. De toute façon, quoi et on termine sur un, un total pour Arthur de 13 760 kg et pour Didjo de 14 790 kg. Je t'ai bien pris de l'avance pour bien te fumer ta race, sale chien. Merci, merci. Ah ouais, il mérite gros connard là. Non mais moi je suis sûr d'avoir gagné. C'est moi qui ai fait exprès là. Moi j'en fais le moins pour. En ce moment il s'entraîne comme une chienne, donc je me suis dit je vais lui Voilà, il faut ça lui faire un vrai entraînement. Ouais, moi. Donc voilà, fin du squat. Deadlift bench. Regardez. <rire> quoi, quoi, quoi, quoi, quoi ouais fin du squat, Deadlift Bench. On se retrouve pour l'outro juste après. Et c'est parti. Vous puez le cadavre. Ah. Non Ok, donc fin de tournage. On vient de terminer le duel de testo. Donc Jijio qui remporte le duel de testo avec exactement... Normalement, après on ah, mais normalement. On verra au montage. Comme c'est large, on sait qu'il a gagné. 14 790 kg contre Arthur qui lui est à 13 760 kg. Ce qui est très bien. En il vrai, est pas loin. c'était serré. Hein. C'était serré. C'était quoi vos scores à vous sur le dernier duel de testo Je sais plus. C'était entre 14 et 15 000, je crois. Ah, vous voyez donc... Donc même si les gabarits sont différents, les perfs restent euh, ah, euh, pareils. C'est hein. juste euh, ça met des 60 kg et ça bombarde des 40 reps, ah ça m'étonne pas. Hein. Nous, ça a beaucoup joué le cardio ah et, ouais. et, long. et franchement, il s'est donné à ouais, tout. C'était pas facile. Faut pas oublier que les abonnés, ils passent avant nous, donc pour nous, c'est plus facile parce qu'il euh, suffit juste de faire une rêve de plus, même de, de regarder un peu ce qu'il faut. Donc on est avantagé les gars. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les abonnés, ils viennent, ils font une heure et demie de route et ils se la donnent. <rire> et c'est pour ça, d'ailleurs, l'avantage euh, du fait qu'on passe en deuxième. Que prochain duel de testo, moi de mon côté, en tout cas, je mettrai une charge sur chaque exercice ah pour oui. qu'il n'y ait pas de moi, tu dis moi aussi toi tu le fais moi je le fais moi je le fais, toi, ah, tu fais moi je tu le fais aussi ok parce que sinon ça peut donner bah, lieu à des abus comme ça si le mec qui fait 120 kg x 10 au squat toi tu viens tu fais 40 repas 60 t'as fait le double de ses kilos alors que c'est plus simple de faire ah, à 60 donc forcément ça peut donner lieu à des, des petites tricheries comme ça en tout cas à la part du tricheur à ma gauche dans les bzèses bon en tout cas j'espère que vous êtes content de la vidéo et content des mecs qu'on vous a ramené sur la chaîne on a essayé d'être le plus correct possible on a pris des mecs avec le gabarit, les mêmes perfs et tout et bon on a gagné on espérait que l'un de nous deux perde. ça ne s'est pas fait on est trop fort c'est pas de notre faute non non non je rigole un jour si toi là tu regardes la vidéo et tu penses pouvoir nous battre hésite pas on oh, veut perdre en vidéo parce que nous notre but c'est de montrer que les youtubeurs que vous voyez sur euh, sur la plateforme bien sûr ils sont aussi forts que vous ils ont le même physique que vous c'est pas des extraterrestres les gars et toute façon même si j'ai gagné c'est même pas sûr moi si j'ai gagné de mon côté ça sera de très peu il était vraiment très très chaud ah, le mec que j'avais attention non, en vrai on s'est buté quoi qu'il arrive on s'est donné à fond on se compare mais ça permet de, de se dépasser soi même après euh... Euh, l'idée voilà c'est vraiment d'aller au bout les exécutions voilà c'était pas les meilleurs oh, qu'on qu peut faire mais on se donne à fond ça fait plaisir voilà en, euh, ce qu'on regarde sur youtube ce que vous regardez là vous venez vous comparer, voilà ça, ça motive ça permet de montrer que voilà tout, tout est possible on va travailler on va revenir c'est quoi voilà, euh, j'aime bien nous on est content de ce concept parce que c'est c'est le vôtre aujourd'hui c'est le vôtre duel de testostérone c'est le concept où on va en affronter nos abonnés donc n'hésitez pas à participer le discord euh, l'instagram fitness fusion pour nous rejoindre si vous voulez vous en avec nous. Faire une grosse séance que les naturels ça qui sont autorisés, attention. Que des naturels. Faut pas me ramener des non, mecs, non. ils ouais, sont non, sous trembo, on, non. On élimine C'est non, les chargés ça dégage. <rire> chargés. On joue pas dans la même cour, ça sert à rien. Bon alors petite question, est-ce que t'as la haine contre les chargés Non Non, mais je m'en bats Parce les Il y en a beaucoup qui vont prêter Au contraire, je veux juste en fait pas qu'on on se mesure à eux. Ouais, non, ouais. En fait, c'est pas le même sport. C'est plus du tout le même sport. C'est comme si je faisais un sprint contre un mec qui ouais. fait de l'athlétisme. C'est plus le même sport. Ça sert à rien. Donc les conditions de toute façon on les met en story, on les met partout, donc vous les avez. Bien sûr Surtout être nati Avoir nos pères ah oui. à peu près le même gabarit voilà. Et vous pourrez postuler euh, non, non, non, La vérité c'est que vraiment Fitness fusion Les gars ils s'entraînent vraiment fort J'aime bien J'aime bien okay. J'aime bien J'aime chauffer là dire, Je vois ce qu'il veut dire Il veut sa pub Voilà <rire> <rire> Allez balance ton Instagram Et ta chaîne YouTube <rire> Ouais non En vrai non mais voilà, Les moi, femmes, femmes sont cœur et pris on attention accepte, On est pris Oui voilà On accepte la défaite Ils sont chauds Ils travaillent dur Mais franchement Pas toujours Franchement je les valide Et du coup Instagram. On peut me retrouver Sur Instagram Arthur tiré du bas gronda et sur youtube la chaîne bodyguard LA donc euh, voilà ah, allez-y les gars parce qu'il est jeune il a 21 ans c'est ouais, on est beaucoup plus c'est l'avenir du que... fitness oh, hein. il est chaud il est chaud il a un très bon physique Bon c'était Fitness Fusion de la FF Vous étiez en présence de Pimou Arturo Eh hey, tu does pas Pimous. les abos comme ça Vous étiez en présence de Arturo Pimous et Didjo Force et, et fun, fun.